Nalo a créé le contrat d'assurance-vie multiprojet. Alors qu'avant, vous aviez besoin d'autant de contrats d'assurance-vie que de portefeuille, avec Nalo, vous pouvez désormais tout piloter au sein d'un seul contrat. Que vous souhaitiez acquérir une résidence secondaire, préparer votre retraite ou voyager autour du monde, chacun de vos projets bénéficie d'une allocation d'actifs adaptée. Et parce que la vie change, vous pouvez, en quelques clics, transférer le capital d'un projet vers un autre, au sein du même contrat. Vous optimisez votre fiscalité et évitez l'impôt sur vos plus-values. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nalo, l'investissement enfin intelligent.